Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Joseph. Donc c'est une histoire qui se passe dans l'Ancien Testament, une histoire vraie. Il y a très très longtemps, Dieu a choisi un homme pour être son ami. Il s'appelait Abraham et Dieu lui a fait beaucoup de promesses. Abraham était le papy, le grand-père de Jacob. Aujourd'hui, nous allons parler des fils de Jacob. Jacob a eu douze fils et une fille. Ils n'ont pas tous la même maman car, malheureusement, Jacob a eu plusieurs femmes, mais sa femme préférée était Rachel. Rachel a eu deux fils de Jacob, c'est Joseph et Benjamin, puis elle est morte. Alors Jacob aimait plus ses deux fils qu'il avait eu quand il était déjà vieux. Ils étaient beaucoup plus jeunes que tous les autres enfants de Jacob. Mais Jacob préfère Joseph. Joseph a 17 ans dans notre histoire. C'est un jeune homme obéissant et travailleur et il s'occupe des moutons de son père avec ses grands frères. Benjamin est encore trop petit. Joseph sait bien que son père l'aime beaucoup. Joseph a pris une mauvaise habitude, c'est un rapporteur. Il raconte à son père toutes les méchantes choses que disent ses grands frères, car ses frères sont méchants. Alors ses dix grands frères le détestent. Jacob aime tellement Joseph qu'il fait une grande différence avec ses frères en lui offrant un habit de plusieurs couleurs. Alors là, ses frères le détestent encore plus, au point qu'ils ne peuvent plus lui parler gentiment. Ils en veulent beaucoup à Joseph parce qu'il est le préféré de leur père, et ils sont très jaloux. Bien sûr que c'est normal de vouloir que notre père nous aime, et qu'il soit fier de nous, mais c'est quelque chose de très grave d'avoir de méchantes pensées contre un frère et de méchantes paroles. C'est vrai aussi que ce n'est pas bien que Jacob montre à tous qu'il préfère Joseph, mais c'est comme ça. Joseph est jeune, 17 ans, et fier de l'amour de son père. Il n'est pas en colère contre ses frères car il va les aider dans leur travail sans discuter quand son père le lui demande. Mais Joseph manque de sagesse et parle trop. Deux fois, il fait des songes et il est tellement content qu'il ne peut pas s'empêcher de les raconter. Tu sais, du temps de Joseph, il n'y avait pas encore la Bible. Dieu parlait souvent aux gens dans des rêves. Ce n'étaient pas des rêves comme les autres, c'était clair quand ça arrivait, les gens savaient que c'était Dieu qui leur disait quelque chose. Ces rêves spéciaux s'appellent des songes. Maintenant, nous avons la Bible complète dans laquelle Dieu nous parle, donc il y a peu de songes. Mais parfois, Dieu donne encore des songes, surtout dans les endroits où il n'y a pas la Bible. Tu veux savoir quels étaient les songes de Joseph Oui. Un jour, Joseph appelle ses frères. Écoutez, j'ai eu un songe. Nous travaillons dans les champs à ramasser le blé qu'on attachait en gerbe. D'un coup, ma gerbe s'est mise debout et les vôtres l'ont entourée et se sont baissés devant elle. Alors ses frères se sont mis dans une grande colère en disant, ça veut dire quoi ça, hein Tu vas être un jour notre chef ou notre roi, c'est ça il le détestait de plus en plus à cause de ses songes et de ses paroles. Malgré cela, Joseph les appelle une autre fois pour leur raconter son autre songe. « J'ai eu encore un songe Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles, s'abaissaient devant moi. » Joseph n'arrivait pas à tenir sa langue et il a raconté ce songe aussi à son père qui l'a grondé. Ses frères l'enviaient, ils étaient jaloux parce que Dieu parlait à Joseph, mais Jacob réfléchissait à tout ça dans son cœur. Jacob sait bien que Dieu a fait des promesses à sa famille, qui devait devenir une des plus importantes de la terre entière. C'est vrai que Jacob est très riche, mais il sait que Dieu veut encore de plus grandes choses pour sa famille. Et il lui fait confiance. Il sait que des fois il faut attendre longtemps pour voir les grandes choses de Dieu. Un jour, Jacob appelle Joseph. « Viens, Joseph, écoute. Tu sais que tes frères sont partis depuis plusieurs jours pour amener mes troupeaux de moutons où il y a assez d'herbe. Va les voir pour me dire si tout va bien, s'ils n'ont pas de problème et si les moutons vont bien. » Jacob aime ses fils et aussi ses moutons. « Dans ce temps-là, le téléphone n'existe pas. » Alors on envoie des gens avec des messages pour avoir des nouvelles. Ce sont les messagers qui devaient souvent courir. Alors Joseph obéit à son père et part trouver ses frères. Quand il est presque arrivé, ses frères le voient de loin et encore ils disent de méchantes choses. Mais cette fois-ci, ils veulent vraiment se venger et faire du mal à Joseph. C'est terrible Ils disent « Regardez !» « Voilà celui qui a des songes. Écoutez, tuons-le et cachons son corps. On n'aura qu'à dire à notre père qu'une bête terrible l'a attaqué et l'a dévoré. On sera débarrassé de lui et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ha ha <rire> » Peux-tu imaginer ça Tu vois ce qui arrive quand on garde de méchantes pensées dans notre cœur et qu'on est jaloux On veut tuer. Mais le grand frère aîné n'est pas d'accord. Il cherche un moyen de délivrer Joseph. Alors il dit aux autres Non, non, c'est notre frère, il ne faut pas le tuer. On pourrait le jeter dans un trou, dans un puits au désert. En fait, il voulait le sauver plus tard pour que Joseph retourne chez son père. Heureusement ses frères l'écoutent. Ils arrachent la belle tunique à Joseph et le jettent dans une citerne vide. C'est un grand trou où on trouve normalement de l'eau. Puis ils vont tranquillement s'asseoir et manger, bien contents de se venger de leur petit frère et de lui faire du mal. Joseph crie et supplie, mais ses frères n'ont pas pitié de lui. Pendant ce temps, Ruben part. Peut-être qu'il est allé surveiller les moutons pendant que ses autres frères mangent. On ne sait pas. Mais cette mauvaise aventure n'est pas finie pour Joseph. Voilà qu'on entend des gens approcher. Oh, mais ce sont des vendeurs qui passent par là avec leurs chameaux. Ils vont vendre leurs affaires en Égypte. Alors un autre frère de Joseph commence à regretter. C'est Judas qui dit, « Écoutez, nous ne gagnons rien à tuer notre frère. Il est de la même famille. Que pensez-vous de le vendre plutôt comme esclave à ses vendeurs Nous serons débarrassés de lui. » et nous aurons en plus de l'argent. » Tout le monde est d'accord. Il tire Joseph de son trou pour le vendre, et voilà Joseph qui part en Égypte. Malgré tous ces malheurs, Dieu protégeait Joseph, et il n'est pas mort. Tu pourrais dire que Dieu aurait pu le délivrer de ses frères avant, mais il a un plan spécial et extraordinaire pour Joseph, et tu le découvriras dans les deux prochaines histoires. Quand Ruben revient pour délivrer Joseph de la citerne, il ne le trouve pas. Quel malheur Que va-t-il dire à son père Mais les méchants frères ont une idée. Ils ont plongé la tunique de Joseph dans le sang d'un bouc et l'ont envoyée à leur père, en lui faisant dire « Voilà ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » À partir de ce moment-là, le papa... Jacob n'arrête pas de pleurer, car maintenant, il est persuadé que son fils préféré, Joseph, a été dévoré par une terrible bête, et personne ne lui dira jamais la vérité. Il pleure tellement, tellement, et personne n'arrive à le consoler. Il veut mourir, et il va passer de longues années dans la tristesse. Je crois que les frères ont regretté leur méchanceté en voyant leur père comme cela. Mais ils ne lui ont jamais dit la vérité. L'Égypte, c'est un grand pays, très grand pays. C'est vraiment impossible de retrouver Joseph de toute manière. Que devient Joseph Eh bien, il est vendu pour être le serviteur de Potiphar qui travaille pour Pharaon, le roi d'Égypte. Lui aussi a dû beaucoup pleurer et regretter d'avoir raconté ses songes. Son père et son petit frère Benjamin ont dû beaucoup lui manquer. Et maintenant, ce Potiphar va-t-il être gentil avec lui Tu le sauras dans la prochaine histoire. Pour Joseph, il n'y a que Dieu qui voit tout, qui peut l'aider et lui donner de la force dans ce malheur. Je peux te dire que Dieu ne l'abandonnera jamais durant toute sa vie. Mais les aventures de Joseph ne sont pas terminées. Nous allons prier maintenant. Seigneur Jésus, merci parce que tu es là avec nous. Seigneur, merci mon Dieu parce que tu es avec nous. Et quand on te fait confiance, tu ne nous abandonnes pas, même s'il nous arrive parfois des malheurs. Aide-nous à toujours te faire confiance, donne-nous de la sagesse aussi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 Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit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 Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. On se donne rendez-vous pour la prochaine histoire de Joseph. À bientôt